Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau format de parole d'experts. Euh, il est 11h31, on va peut-être attendre encore quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien les intervenants qui sont Célia et Benoît, ainsi que la présentation Parfait, ok, super, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Super. Euh, avant de commencer, je vous rappelle que tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à, à poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » qui se trouve juste en haut, à côté de l'onglet « Chat euh, », celui dans lequel là on converse actuellement. Bonjour tout le monde. Euh, il sera réservé uniquement aux questions que je vais vous poser. L'onglet « Questions » me permettra de les regarder au fur et à mesure en tant qu'animatrice, et puis on y consacrera euh, 10 à 15 minutes en fin de présentation pour y répondre. Super c'est tout le monde commence à arriver mais écoutez je vais vous je vous propose qu'on qu'on commence pour rester dans le délai euh, donc je me présente je suis Maude Hertel donc responsable partenariat et événementiel chez celle-ci je serai aujourd'hui l'animatrice de cette parole d'expert je suis accompagnée de Célia Chambelan, qui est cofondatrice de l'entreprise Call of Success et de Benoît Béton, qui est Head of Sales chez celle -ci. Donc Pendant ces 45 minutes, nous allons parler de ben, externalisation de sa force commerciale, sa force de vente. Euh, Célia nous apportera tous ses conseils euh, et surtout, en fait se poser les, comment se poser les bonnes questions, choisir ses bons prestataires, les avantages, les inconvénients. Et Benoît sera lui euh, ici pour vraiment apporter son retour d'expérience parce que euh, nous avons euh, nous-mêmes externalisé une partie de notre force de vente il y a quelques temps. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, c'est vraiment un échange et, euh, et voilà, on va commencer. Alors, pour débuter, euh, Célia, je vous propose de vous présenter et, euh, ainsi que Benoît. Ah, on se voue un mois de mars, c'est ah, nouveau pas. ça. Oui, vrai, pardon, <rire> c'est le réflexe. <rire> Bonjour tout le monde, euh, alors ravie déjà de participer à, à, à ce webinaire. Merci beaucoup à celle ci de, de, de nous y avoir invité. J'adore ce type de parole d'expert, j'ai l'impression. De... En plus, j'ai une experte en relation client. Je, je, je suis hyper contente. <rire> donc moi, je suis Célia, très rapidement. Donc, euh, je navigue dans les centres de contact relation client commerciales depuis plus de 20 ans maintenant. Et, euh, et nous avons créé, je suis donc cofondatrice de Call of Success. Nous avons créé avec deux associés euh, cette marketplace euh, qui, euh, qui va mettre en relation euh, tous les, les, les demandeurs, entreprises puisque c'est du B2B, avec tous les acteurs de la relation client et commerciale. Donc, outsourceurs, mais pas que, puisque ce sera aussi les outils, comme celle-ci, par exemple, mais bien d'autres. Et, et, et puis, tout ce qui va naviguer, toute problématique, toute question que vous aurez à vous poser demain sur votre, euh, sur votre relation commerciale, et ben, vous venez nous voir et on y répondra. En tout cas, on vous mettra en relation avec la bonne personne. Super, merci. Voilà pour faire court. Donne-moi, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Euh, je vais faire très court également. Euh, voilà, je suis en charge de la partie acquisition chez celle-ci. Euh, j'ai un petit peu plus de 10 ans d'expérience en management commercial en France et à l'international et ça fait, euh, j'ai intégré celle-ci en 2018. Euh, donc voilà, mon domaine d'expertise, c'est vraiment euh, l'acquisition client, développement commercial et euh, bien évidemment le CRM. Super. Merci à tous les deux. Alors, pour débuter, je vous propose en fait d'aller dans l'onglet sondage. Euh, vous allez voir qu'on vous a posé une question, euh, c'est celle-ci. Donc, avez-vous déjà pensé à externaliser votre force de vente Oui ou non, n'hésitez pas à répondre. Donc, ceux qui voient l'onglet sondage, si, ne vous, si vous ne le voyez pas, euh, répondez directement dans le chat, il hein, n'y a pas de problème. C'est pour qu'on sache un petit peu euh, à, qui, euh, à qui on peut s'adresser. Et puis, pour tous ceux qui répondent non, vous n'hésitez pas à m'appeler après. <rire> Alors, il y en a qui répondent. Peut-être que vous ne voyez pas le sondage. C'est le troisième. Te... Et... Sinon, répondez euh, dans le chat directement. Avez-vous déjà pensé Vous pouvez répondre non, hein, bien sûr. C'est tout <rire> l'objet <rire> aussi de cette présentation. Oui, non. Oui, oui, non. <rire> C'est une, bonne... une bonne réponse également. Je vais répondre. Donc on a une majorité de oui quand même. Ok, super. Bah écoutez, pour les autres, n'hésitez pas à répondre au fur et à mesure. Hop, on va passer à la suite. Célia, je te laisse la main. Alors, très rapidement, pour vous présenter un petit peu l'agenda, on a une petite demi-heure ensemble pour, pour vous présenter ces slides avec Benoît et puis après une dizaine de minutes, hein, c'est ce que disait Maud, pour des questions-réponses, n'hésitez pas. Donc, euh, donc, on va vous parler des raisons pour lesquelles on aurait envie d'externaliser. Euh, donc on a ciblé sur les ventes, mais ça pourrait s'appliquer à autre chose, mais on va rester sur la partie commerciale, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les bonnes questions à se poser en, entre une organisation, celles internes versus celles externes, versus un mix des deux, ce qui arrive aussi souvent. Euh, on va vous parler des avantages et des inconvénients, parce que forcément il y a des avantages et des inconvénients, même si sur ce sujet-là, Benoît et moi, on n'est pas forcément sur le même, mais c'est pas grave, c'est ce qui est intéressant. Euh, les prérequis commerciaux qui sont indispensables avant d'externaliser mais, mais, mais même d'une manière générale quand vous avez une équipe interne euh, et puis après on ciblera un peu plus sur la partie quand vous avez décidé c'est comment on choisit le bon partenaire parce que comme un, comme un commercial interne il faut choisir le bon partenaire donc il y a, il y a du, du recrutement à faire entre guillemets je vous en parlerai et puis je vous parlerai aussi des clés de succès euh, d'une organisation mixte euh, avec de l'externe pour, euh, pour, bah, pour réussir cette externalisation tout simplement donc en préambule, deux chiffres, euh, 150 000 euros, 36 Donc non, Benoît, ce ne sont pas mes honoraires, les 150 000 euros. Et 36 ce n'est pas non plus ton taux de transfert, même si on aimerait bien que ce soit le cas. Mais pas encore, bientôt. <rire> oh, il a euh, plus que ça hein, sur, sur la partie une bande, il a plus que ça. Hein. C'est vrai, on parle de la bande, tu as raison, tu as raison. Euh, donc 150 000 euros, c'est quoi C'est le coût d'une erreur de recrutement sur un commercial. C'est énorme, ça paraît beaucoup, ça se distingue un peu sur, le, sur deux, deux points. On a des coûts directs, les coûts directs qui sont euh, les coûts de l'équipe de recrutement, euh, les coûts du maintien en piste, parce que souvent, on fait des variables garanties sur des commerciaux qui rentrent, donc on est obligé de le payer, qu'il y ait ou pas des ventes. Euh, les coûts de formation, les coûts d'intégration, et puis les coûts de licenciement, évidemment, si ça ne reste pas. Euh, donc ça, c'est des coûts euh, directs qui représentent à peu près un tiers des 150 000 euros. Et puis, on a surtout les coûts indirects qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont très importants puisqu'on a tous les coûts d'opportunité de business raté. Un mauvais commercial, bah, il va utiliser du portefeuille, il va utiliser des leads, il va mal les travailler. Donc, forcément, c'est des leads perdus pour vous. Euh, on a aussi bah, toute l'image que vous pourriez euh, avoir de dégrader entre guillemets, auprès de votre, euh, auprès de votre, euh, votre population de prospects. Euh, et puis souvent, des euh, bah, mauvais commerciaux, euh, ça fait baisser un petit peu, ça fait tirer un peu vers le bas euh, toute l'équipe entière. Et du coup, on, on a des baisses. Donc, tout ça, c'est des coûts indirects. Euh, qui, qui, sont, qui, qui sont chers et qui ne sont pas forcément visibles tout de suite. Un autre point important sur ces 150 000 euros, pour moi, il y, y a le temps du manager, parce qu'un manager passe en moyenne entre 15 et 20 de son temps à gérer les collaborateurs qui sont en situation d'échec. Et ça, le coût d'un manager, le temps d'un manager, c'est très, très précieux. 36 c'est quoi 36 c'est 36 des CDI sont rompus dès les premiers mois. 36 c'est énorme. C'est-à-dire qu'un commercial sur trois, quitte l'entreprise dès les premiers mois. Donc, tout ça, c'est quand même des bonnes questions à se poser pour se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça Alors, maintenant, c'est à vous de répondre, ceux qui nous écoutez, justement. Ben, pour quelles raisons euh, vous auriez envie d'externaliser votre force de vente Ne vous embêtez pas à, à mettre des phrases, mettez juste des petits mots-clés euh, dans le chat, pour le coup. Quelles sont les raisons pour vous Le coût, l'économie, d'accord Le coût Performance, performance, accès à l'expertise, souplesse, expertise. Expertise revient beaucoup. Manque de temps, flexibilité, exigence. Aller chercher des bonnes pratiques, flexibilité des ressources, time to market, gain de temps. Coût. Ok, super. Il y a plusieurs éléments qui reviennent. Et eh ben super. En fait, j'ai un peu tendance à avancer, moi, que il n'y a pas tellement de mauvaises raisons pour externaliser. Ça, ça, alors ça n'engage que moi évidemment, euh, c'est surtout des mauvaises façons de le faire ou des mauvais moments de le faire. Je vois, je vois Benoît qui sourit. <rire> Il y a des avantages, euh, ou des ça. inconvénients à l'externalisation, ça c'est sûr. C sûr. Euh, nous, chez celle-ci, euh, juste pour, pour mettre un petit peu dans le contexte et, et vous dire quelle partie en fait on a, on a externalisé Déjà, celle-ci, euh, on a une équipe marketing qui est performante et qui nous fournit beaucoup de leads parce que c'est euh, voilà de la création de contenu comme euh, le webinar, hein, celui qu'on fait actuellement, euh, des, euh, des livres blancs, euh, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de ressources qui permettent de générer en fait du trafic sur notre site internet afin que les prospects fassent soit une demande de démonstration, soit une demande d'essai de la solution. C'est ce qu'on appelle en fait des leads inbound. Et donc ça, on a une machine qui est vraiment bien rodée euh, là-dessus euh, sur le traitement des leads des lead in bande de ces opportunités d'affaires parce qu'elles sont tout de suite euh, prises en main par, par, par une personne qui qualifie des besoins, puis qui positionne un rendez-vous euh, au commercial. Euh, donc toute cette partie-là, la partie in-band, on l'a internalisé. On avait un réel enjeu euh, fin d'année 2020 et euh, surtout là pour cette année 2021. C'est euh, déployer la L'outbound, qu'est-ce que c'est C'est aller chercher de nouveaux clients. Aller chercher tout simplement parce que l'inbound, on a, a ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, euh, même si euh, on augmente notre budget marketing, euh, bah, les, le nombre de leads euh, de l'inbound euh, ne va pas augmenter de façon proportionnelle. Donc, on a besoin d'aller chercher d'autres clients de taille plus importante, par exemple. Et donc, ça, on, a, on avait vraiment cet enjeu euh, et cet enjeu de prospection sortante. On avait peu d'expérience là-dessus euh, parce qu'on était vraiment très, très picouzé euh, in-band, in-band, in-band. Euh, on n'avait pas de ressources euh, internes à allouer à ce projet et on avait besoin de démarrer ce projet rapidement. Donc, on a fait le choix d'externaliser euh, cette partie. Ça nous a permis, dans un premier temps, déjà de, de valider aussi euh, le market fit, le fait que le produit réponde au marché. On avait très peu de doutes, mais au moins, ça nous a conforté dans l'idée on pouvait répondre, enfin, que, que, notre, que notre outil en fait, pouvait très bien être vendu en, fait, en prospection euh, sortante. Il y avait un réel intérêt. Euh, mais en fait, ça, aussi, ça nous a permis, le travail qu'on a fait avec Celia, ça nous a permis aussi de. Euh, c est, c est, aussi un peu une phase de test, c'est-à-dire que ça nous, ça nous permet de, de structurer euh, toute notre pensée pour, par la suite, internaliser une partie et pourquoi pas mettre en concurrence les deux. Mais pour ça, comme Célia, tu as déjà commencé à, à, à amener le sujet, c'est qu'on a besoin aussi d'accompagnement. C'est… Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mauvaises raisons, juste des mauvaises façons, des mauvais moments. C'est d'abord se poser, et on en parlera juste après sur les bonnes questions, c'est on cherche à faire quoi On cherche à régler une problématique ou à atteindre un objectif. C'est un, un peu comme dans le coaching. Je veux régler une problématique parce que je n'ai pas de ressources en interne. Je veux régler la problématique parce que je n'ai pas le temps de faire du commercial. Je suis en train de regarder un petit peu les, les, les raisons que vous avez, vous avez écrites. Alors oui, évidemment, le, les coûts est une des raisons. C'est sûr, hein. c est, c est, ça a été depuis très longtemps la première raison pour externaliser, mais ça, c'était il y a longtemps. Ça allait beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en effet beaucoup chercher de la flexibilité, de la souplesse énormément. Nous, on travaille avec des clients aujourd'hui chez Ecole of Success qui ne vont pas forcément chercher du coût. C'est même, ouais, même, même une minorité, les gens qui vont externaliser pour chercher des coûts aujourd'hui. On a, on a des gens qui veulent augmenter la productivité, qui veulent valider des hypothèses, qui veulent tout simplement doubler leur volume et se dire « bon, bah, moi, je n'ai pas les ressources aujourd'hui pour le faire, donc je vais aller les chercher en externe ». C'est toutes ces raisons qui sont différentes de juste la diminution des coûts. Et aujourd'hui, on a des experts qui existent en externe. On a des experts pour toutes sortes de choses et les outsourceurs aujourd'hui qui enfin qui, qui prestent ce genre d'activité sont des experts pour moi. Et je me dis, pourquoi je n'irai pas chercher les experts là où ils sont plutôt que d'essayer de les former, de les recruter et de les manager en interne qui va me prendre deux fois plus de temps et surtout, ce n'est pas mon cœur de métier. Quand je vends du SaaS, quand je vends du, du, du, du, du logiciel informatique, bah, mon métier, ce n'est pas de faire du commercial. Donc, je vais aller chercher les experts. C'est un, un peu mon, mon, mon moteur là-dessus. Après, je ne dis pas qu'il faut forcément tout externaliser. Attention quand vous le faites très très bien en interne, que tout va bien, que vous n'avez pas de problématique, que vous ne posez pas de questions et que vous n'avez pas d'objectifs à atteindre, ce qui me semble un peu euh, normalement pas le cas, <rire> voilà, c'est très bien, ne, ne touchez à rien. Euh, sur la souplesse, j'avais un autre exemple aussi à vous donner sur un de nos clients. Euh, lui, ce qu'il est allé chercher, il est allé chercher juste des horaires d'ouverture différents. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en France, vous bah, haussez de 9h à 18h. Je ne parle pas de nous, entrepreneurs, parce que nous, on est sur des horaires qui sont un peu plus longs. Euh, mais voilà, on, on a des commerciaux, on a, on a nos équipes de production, en tout cas, qui font euh, normalement leurs 35 ou 39h. Euh, et, et du coup, bah, pour aller chercher les horaires du soir, du 18-20, du 18-21, ou d'aller chercher des horaires du week-end, ou d'aller chercher d'autres choses, et bah, voilà, on va utiliser des gens qui savent le faire parce qu'ils ont cette flexibilité et cette souplesse qu'on n'a pas forcément en interne. On va passer maintenant sur la partie justement, bah, quelles sont les bonnes questions à se poser euh, pour savoir si on externalise ou pas En fait, il y a plusieurs questions. Alors, une question qui semble juste évidente à tout le monde, mais qui ne mange pas de pain de se la poser quand même, c'est qu'est-ce que je veux externaliser Parce que externaliser pour externaliser, ça n'a pas tellement de sens. Euh, en revanche, quelles sont les activités que je souhaite externaliser Quand on dit « je veux externaliser du commercial bah, », ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que dans le commercial, aujourd'hui, vous avez tellement de petits micro, petites micro-activités à l'intérieur. On parlait de celle-ci tout à l'heure qui a externalisé la partie « outbound » Euh, sur, sur, du, sur, du, sur du froid, sur du cold calling. Euh, ça fait partie. c'est une partie de la chaîne commerciale. Mais on pourrait aller très bien aller chercher de la calif de lead, on pourrait aller très bien chercher euh, du Winback, parce que ça reste du, du, du commercial, euh, ou alors on pourrait aller chercher un marché, c'est-à-dire de se dire, OK, moi je maîtrise très bien mon marché français, j'ai des commerciaux qui sont topissimes, je n'ai pas du tout l'intention de les externaliser, parce que ça marche très bien. En revanche, les marchés africains, le marché américain, bah, ce n'est pas mon truc, je ne maîtrise pas. Donc je vais aller chercher les gens qui maîtrisent ce marché-là. Donc, c'est vraiment des choses complètement différentes et, et les questions, c'est qu'est-ce que je veux externaliser en termes d'activité, en termes de cible, etc. Oui, excuse-moi Benoît. Et ça permet de réajuster aussi assez, assez rapidement, c'est-à-dire que typiquement pour, pour celle-ci, on souhaitait externaliser toute cette partie de prospection à outbound mais internaliser le closing, c'est-à-dire garder vraiment la main sur la démonstration de la solution, la relance et le closing. Euh, sur euh, sur toute la première partie en fait de génération d'opportunités euh, Ça, on, on souhaitait l'externaliser à 100% euh, avec de la prospection multicanal euh, on a fait les premiers tests et finalement euh, on l'externalisation nous nous a permis aussi d'être agile et donc du coup de, de finalement euh, de finalement externaliser uniquement la partie appel à froid et de conserver aussi cette partie euh, bah, édition de, de liste de prospection, euh, de euh, lead nurturing, entre guillemets, on, on va réchauffer via des outils euh, digitaux, on va envoyer des mails avant appel, euh, prospection LinkedIn, etc. Donc voilà ça, on a, on a. au début on était parti sur vraiment 100% de l'externalisation, finalement cette partie-là on l'a internalisée pour conserver uniquement la partie euh, call calling, appel à froid. D'autres questions évidemment parce que c'est pas la seule hein, qu'on va se poser. Le, le niveau de maîtrise de l'activité que, que vous avez en interne est très très importante parce que ça, ça il va en découler tout un tas de choses. Alors c'est surtout pas bloquant. C'est-à-dire c'est pas parce que j'ai pas tellement de maîtrise de mon activité que je vais pas pouvoir externaliser ou c'est pas parce que j'ai une super maîtrise que je ne vais pas externaliser. C'est juste d'avoir conscience du niveau de maîtrise qu'on a. Parce que si je, alors évidemment, normalement vous connaissez par cœur votre produit et votre entreprise. Ça, il y a personne qui va vous l'apprendre. Mais euh, vous n'avez pas forcément rédigé vos process, vous n'avez pas forcément rédigé votre base de connaissances, vous n'avez pas forcément rédigé vos argumentaires, vos objections. Et donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut, qu'il faut, faut bien connaître parce que. Ça, le calendrier de l'externalisation va être complètement différent parce que euh, bah parce que vous n'avez pas forcément de gens en interne pour le faire aussi. Vous allez pouvoir euh, bah m'appeler encore une fois. Parce que si vous allez m'appeler après ce, après ce webinar, dis donc, je vais mon téléphone va sonner. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est-à-dire que quand vous avez une maîtrise totale de votre activité, vous pouvez externaliser très facilement et très rapidement. Quand vous ne l'avez pas, et il faut aller se faire aider parce qu'externaliser, parce qu c'est bien, mais il faut le faire de la bonne manière encore une fois. Et il y a un premier filtre qui est que vous allez prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie à externaliser quelque chose pour lequel vous n'avez pas, pas préparé, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie maîtrise. Après, la ressource interne. Alors ça, je ne vais pas trop le détailler là parce qu'on en parle après sur les clés de succès. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. La ressource interne pour mener le projet, pour piloter votre prestataire, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Bien au contraire. Tout comme une équipe interne, vous avez un manager qui doit être présent, on en reparlera aussi de ça. Et bien, une équipe externe, vous devez avoir ce qu'on appelle un pilote. Alors, ce n'est pas, pas, pas très joli, mais en tout cas, quelqu'un qui va s'en occuper. Et ça, pour moi, c'est une des clés de succès de l'externalisation. Donc, ça, on en reparlera après. Et puis après, les ambitions, c'est... C'est bien de se dire, j'ai besoin de deux commerciaux là maintenant pour démarrer dans un mois et puis je veux les faire travailler pendant trois mois. C'est bien. Mais si vous voyez un peu plus loin, de se dire, OK, moi, ce que je veux aller attaquer, c'est que je veux dans, dans un an, dans deux ans, je vais en avoir dix, je vais en avoir 20, Ou je veux attaquer le marché, le, le, le UK, je veux attaquer le marché asiatique. Si vous le savez maintenant, ça va vous aider aussi dans le choix de votre partenaire parce que tous les partenaires ne peuvent pas vous accompagner sur tous les sujets. Voilà, ils ont aussi chacun leur spécialité. Et il y en a qui ne savent pas faire du multilingue, il y en a qui ne savent pas faire du sortant très bien, il y en a qui savent faire que du B2B, d'autres que du B2C. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut qu'il faut bien déterminer en amont. On en reparlera aussi sur la partie cadrage. Une autre question pour vous qui nous écoutez. Euh, quels sont les principaux freins auxquels vous pensez quand on vous parle d'externalisation commerciale Donc, on a répondu un peu, ben voilà, quelles sont les bonnes questions. Euh, vous avez dit vos raisons, mais aujourd'hui, si vous aviez des freins, euh, lesquels ce seraient N'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi, hein comme Tout à l'heure, bah, ça fait partie aussi d'un sujet sur lequel Benoît et moi on a quelques divergences, mais c'est super, ça fait, partie, ça fait partie, ça fait partie, ça nous challenge, ça fait partie des choses. Enfin, c'est ouais. mon métier, moi je vis avec ça tous les jours et c'est et, et, et les arguments de, de, des inconvénients, j'en ai, j'en ai à foison. Mais vas-y, Benoît, je vais te laisser d'exprimer ouais, ce euh, sujet. me le soulever à William dans le chat, c'est vrai que c'est vrai que le fait d'externaliser. Euh, on peut croire qu'on euh, perd euh, de l'esprit d'entreprise, de euh, justement cette connaissance aussi, cette connaissance produit, euh, cette gymnastique aussi euh, intellectuelle de pouvoir, de pouvoir basculer. Certains, certains, certains collaborateurs, par exemple, peuvent travailler sur différentes campagnes de prospection, que ce soit celle-ci, puis après aller sur un autre, euh, sur un autre client. Euh, tout ça tout ça c'est sûr que c'est des éléments qui sont qui sont soulevés la culture d'entreprise euh, quand on internalise et qu'on a qu'on a une personne qui, qui, qui baigne dans, dans dans le CRM par exemple pour pour celle-ci qui est entourée de collaborateurs qui parlent de CRM qui euh, forcément la montée en compétence peut être enfin, et sur le produit est plus rapide après il faut euh, il faut euh, bien évidemment enfin, sur nous sur la prospection par exemple sortante euh, on se doit de donner, de donner le maximum de connaissances, de fournir les documents nécessaires pour une maîtrise à un minima en fait une maîtrise sur les sur les notions de logiciel CRM. Après de là à ce que un commercial externe soit aussi performant qu'un commercial interne c'est une question. C'est vraiment la question, Célia, je te laisse reprendre la suite. Mais, <rire> mais, mais, mais voilà, c'est une idée, une idée reçue, tout dépend en fait derrière de l'accompagnement aussi et du temps que l'on… Mais c'est exactement ça, Benoît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on parle de proximité, je, je vois tout ce que… De, le, vous parlez de temps de formation, de suivi, de maîtrise, de, de, de, de connaissances, mais c'est ces, tous ces freins que vous, vous mettez là sont les mêmes que quand vous recrutez quelqu'un en interne. C est, c est, c est, vous vous posez les mêmes questions. Et comment je fais pour le, la l'acculturer Comment je fais pour le former Comment je fais pour lui le monter en compétence Ou alors, je recrute quelqu'un qui connaît déjà, mais auquel cas, de la même manière, je vais aller chercher un prestataire qui connaît déjà. Et après, aujourd'hui, le, le seul truc que, que j'aurais accepté il y, a, il, y a, il y a deux ans, c'était bah, « ils ne sont pas à côté de moi ». Oui, sauf qu'aujourd'hui, je, je, je défie qui que ce soit de dire que tout, les, toutes les équipes sont ensemble dans une même salle. Si vous voulez, ça fait un an quand même qu'on pilote tous à distance nos équipes et ce pilotage à distance, c'est ce que moi, je fais depuis des années avec mes prestataires. Donc, en fait, aujourd'hui, les inconvénients qu'on avait sur des gens qui sont, qui sont loin de chez nous, parce que c'est surtout ça, bah c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui quand on recrute quelqu'un à distance. Le nombre de gens que vous avez recrutés qui étaient chez eux en télétravail, alors, bah voilà, c'était compliqué, mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais depuis des années avec, avec nos partenaires. Donc, Peut-être c'est plus long, et après, et encore, Benoît, tu disais, le, le, le, ça dépend où tu vas. Oui, évidemment, si tu vas, prendre, si tu vas en offshore, si tu vas prendre un Mauricien, si tu vas prendre un Marocain ou un Tunisien, qui a la fibre commerciale peut-être bien plus que certains Français que tu vas, que tu vas recruter, mais qui n'a pas la même culture. Donc là, c'est la formation et l'accompagnement que tu vas avoir. Après, en interne, euh, en France, je veux dire, tu recrutes quelqu'un en France, qui soit à, à Bourges, euh, euh, enfin, peu importe où, le truc que tu vas mettre en plus, c'est de l'accompagnement, de la formation et de la culturation sur ton produit et ton entreprise. Et ça, oui, sans Tout doute. Tout dépend aussi du, du, du produit que l'on vend. C'est vrai que vendre un CRM, c'est complexe. Ouais. Euh, Ce n'est pas vendre euh, logiciel Slack, par exemple. Le logiciel s'associe, aussi, mais qui, qui se comprend très, très vite. Euh, je, je, re, je rebondis rapidement sur, sur, sur une remarque de Louis qui, a, qui était intéressante. C'est sur la rupture de la relation commerciale une fois que le client est en lien avec les équipes euh, internes. Euh, alors, en fait, on a pris euh, l'option de partager nos outils euh, avec euh, les commerciaux externes, ce qui fait que les commerciaux externes utilisent, euh, utilisent, euh, ont accès à notre CRM. Euh, utilise le même outil de téléphonique le nôtre également ce qui fait qu'en fait on, ça nous permet aussi de piloter l'activité et ça on en reviendra un petit peu un petit peu plus tard mais en tout cas le lien avec le client il se fait vraiment enfin il y a, le lien est continu en fait à partir du moment c'est que c'est typiquement c'est comme nous on, on a sur la partie une bande euh, on a une personne qui vient et qui, qui du coup euh, va qualifier les besoins et ensuite passe la main à un commercial qui va prendre la suite sur euh, la démonstration et le closing. C'est exactement la même chose pour le coup. Côté client, il n'y a aucun ressenti. Côté client prospect, euh, pour eux, ils se présentent d'ailleurs en tant employé celle-ci. Complémentarité ou concurrence, on est bien là. Qu'est-ce qu que vous allez chercher Est-ce que vous voulez euh, faire un mix d'interne-externe parce que vous voulez mettre en concurrence vos équipes internes qu -ce, qui, ce qui pourrait être un, un, une compétence, enfin une... une, une une compétition saine, où vous voulez de la complémentarité. La complémentarité, c'est ce, qu ce que sont allés chercher Benoît, parce qu'il y a du call-calling qu'eux eux ne savaient pas faire, ils sont allés la chercher, et à l'inverse, le closing, ils savaient très bien le faire, donc ils l'ont ils gardé. Le, le, le, le, il faut donner les mêmes moyens en externe qu'en interne, donc leur donner vos outils, bien sûr. Tous les partenaires, aujourd'hui, travaillent avec les outils de leurs clients. Ils en ont, évidemment, chez eux, parce que c'est des experts là-dessus, mais ils vont utiliser ceux de vos clients sans aucun souci. Ça, c'est vraiment pas un problème. Alors, maintenant, on va plutôt passer sur les requis un peu commerciaux. Euh, déjà, euh, vous, euh, est-ce que vous avez déjà rédigé votre plan de vente, ceux qui nous écoutent Est-ce que déjà, vous savez ce que c'est aussi, parce que c'est important. Euh, mais est-ce que vous en avez déjà rédigé un Non, non. Alors, les noms, ce n'est pas bien hein, quand même. Hein. Euh, jamais, <rire> non. Mais écoutez, c'est parfait que vous soyez là. Oui, ah, je ne sais pas, pas ce que c'est. Ce super. Nickel. Ah, of course, il y a quand même des gens, of course, évidemment. Oui, non. Alors, on a les deux quand même. On a des noms et des biens. Oui. Donc, Célia, je te laisse peut-être dire ce que, déjà ce que c'est un plan de vente pour ceux qui ne le savent pas. Alors, un plan de vente, c'est… Alors, là, on vous a mis un exemple sur de la prospection à haute bande, mais euh, un plan de vente, c'est tout ce qui va permettre, de, de, tout ce qui va vous écrire votre tunnel de transfo, donc de, de, de l'amont avec votre service marketing qui va, qui, va, qui va faire le descriptif de vos produits, de votre marque, qui va aller cibler, vous allez attaquer du, du B2B, mais vous allez attaquer du B2B sur de l'ETI, sur de la PME, sur de la start-up, sur du grand groupe. Ensuite, vous allez attaquer qui c'est chez, chez ces entreprises-là. Vous allez attaquer du CTO, du CEO, euh, vous allez attaquer euh, le responsable commercial. Enfin, voilà. Tout ça, c'est la stratégie marketing qu'il faut que vous écriviez pour écrire le parcours du prospect et du tunnel de transformation. Et après, quand ça arrive chez le commercial, c'est quoi du discours du commercial L'argumentaire. Le script, c'est un bien grand mot, c est, c est très, euh, on a l'impression qu'il faut lire mot à mot dans la grande époque des, euh, des vendeurs de cuisine. Euh, on n'en est plus là du tout, un script et un argumentaire, c'est juste pour donner un, un, un fil conducteur à votre commercial qui normalement on va pouvoir trouver puisque c'est un bon. donc on va pouvoir trouver ces mots tout seul. Mais c'est important de le, de le préparer. Les objectifs, évidemment, vos outils d'aide à vente, donc tout ce qui est base de co, votre CRM, etc. Et puis, et puis, et puis vos fichiers de prospection quand vous faites du sortant. Parce que si vous n'avez pas de fichier de prospection, là, ça va être compliqué de démarrer. D'où l'importance de venir nous voir encore une fois chez le Success, puisqu'on a des partenaires qui font aussi des fichiers de prospection. Magnifique, grandiose <rire> euh, je, je, je... Les plans de rémunération aussi sont importants parce que alors, on, on, pourrait, on pourrait faire un webinar spécifique là-dessus, mais euh, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait « mais est-ce qu'ils seront aussi intéressés en externe qu'en interne ?» Libre à vous de mettre exactement les mêmes pay plans en interne qu'en externe. Il n'y a, au a aucun frein là-dessus. Aucun. Alors, un autre prérequis au-delà du plan de vente, alors c'est un prérequis, c'est même pour moi, on parlait des clés de succès tout à l'heure, le, le, le manager est pour moi un, un élément qui est juste capital, le manager de proximité. Il ne faut pas sous-estimer sa valeur. Euh, on a tendance à se dire quand on démarre une, une activité de dire « Attends, je vais m'en occuper, je vais embaucher des commerciaux et puis moi CEO, je vais, je vais m'occuper des commerciaux. » Alors oui, sans doute, vous saurez très bien le faire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas votre métier. Vous avez bien d'autres choses à faire que de vous occuper des commerciaux. Et euh, gérer des hommes, c'est un vrai métier, hein, comme vous le savez. Euh, et puis, euh, c'est complexe, ça demande de l'exigence. Et, et, et, et si vous n'avez pas ça, vous ratez quelque chose. Si Benoît n'existait pas sur son équipe, euh, celle-ci aurait raté quelque chose, raterait quelque chose. Merci à oui. Benoît. <rire> Donc ça, on parle de pilotage des équipes internes là, mais pas que. C'est-à-dire que le pilotage des équipes internes, à partir du moment où vous avez dit « il me faut un manager commercial », il faut que vous vous disiez « il me faut un autre manager pour piloter mes équipes en extérieur ». Tout dépend des volumes, ça peut être la même personne si c'est des petits volumes, mais dès que vous commencez à avoir un peu de volume, il faut que vous ayez une personne dédiée au pilotage de votre partenaire. C'est essentiel. Je ne le martèlerai jamais assez. C'est -ce essentiel et c'est vrai qu'il faut, il faut vraiment se, se forcer d'avoir un... Ce n'est pas, pas uniquement on paye une prestation et on a un résultat derrière. C'est qu'il y a vraiment un engagement de la, part, euh, de la part de la personne qui souhaite externaliser. Il faut vraiment que ce soit un engagement fort de, euh, et d'accompagnement. Euh, typiquement, sur, pour, pour celle-ci, euh, on a besoin de faire de l'accompagnement avec de la double écoute des ateliers pour... Pour, pour vraiment réajuster, réajuster le discours si besoin. Euh, on parlait de, de, de différents documents, documents de formation, ça, ça a été toute une réflexion sur lister aussi les objections et euh, y associer des réponses. Enfin, voilà, tout ça, c'est du temps, euh, mais ça permet aussi de structurer aussi bien pour les équipes internes, c'est-à-dire que ça, ça permet de structurer des, des, des documents comme le Sales Playbook, par exemple, qui sont également utiles en fait pour l'ensemble de la société. Euh, on, va, on, va, on va avancer un peu parce que je pense qu'on est, je, je vois de, on, on a un peu en retard. <rire> euh... Je vais passer très rapidement sur les deux prochains slides parce qu'en fait, choisir le bon partenaire, comme encore une fois vous m'aurez appelé, bah, c'est moi qui vais le faire pour vous. Donc, euh, on va passer très rapidement. Donc, il y a un cadrage à faire évidemment parce que c'est un élément clé dans le choix d'un partenaire. Ça va spécifier en détail tous les aspects de votre future prestation. Donc, euh, l'humain, les métiers, les techniques, le finance, le relationnel, les contractuels, le contractuel, le Lego. Donc, nous, chez Call of Success, on a créé un cahier des charges qui, qui, qui, qui, qui est très complet là-dessus et qui, euh, qui, qui est un truc super magique. C'est digital, ça se fait tout seul. <rire> <rire> donc, ça, c'est le bon cadrage. Ensuite, il y aura évidemment l'analyse des réponses que vous aurez. Alors, soit vous n'en avez pas besoin parce que vous savez très exactement et donc il n'y en a qu'un qui correspond à vos besoins, mais c'est assez rare parce que les prestats savent quand même faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'est quand même bien. Euh, donc, voilà. Il y a une évaluation à faire sur les offres, sur les références, les critères de sélection. Euh, euh, n'hésitez pas à parler aux équipes. On, on se dit, on n'a pas le droit de parler. Vous avez le droit de parler à qui vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Challengez leur process de recrutement, les niveaux de REM variables. Vous, à ce stade, vous avez le droit de tout faire et de tout demander. Alors, maintenant, on arrive aux clés de succès. Voilà. Alors, les clés de succès. Attendues. Alors, il y en a évidemment plusieurs, mais j'en ai noté deux qui sont pour moi les plus importantes, qui est la formation et le pilotage. La formation, pourquoi On en parlait tout à l'heure, c'est votre entreprise, votre produit, votre culture, d'accord Personne d'autre que vous ne connaît mieux cette activité. Donc, personne d'autre que vous ne peut aller former votre partenaire, d'accord Donc, ça, c'est hyper important. On a tendance à se dire bah, « Attends, je vais embaucher, puis euh, voilà, tiens, tu me vends mon produit, puis débrouille-toi. » Non, allez-y, soyez présent, formez-les. Donnez-leur votre langage, votre culture. C'est comme ça que vous allez. Alors, moi, j'ai une expérience chez Book Telecom à l'époque, quand on externalisait énormément de commerciaux partout dans le monde, où j'avais une espèce de fierté quand, quand j'allais les voir. Ils, disent, quand tu dis, bah, ils disaient bah, Moi, je travaille chez Book Telecom. Alors que non, ce n'était pas, pas nous qui les payons, ils n'étaient pas salariés Book Telecom. Mais c'est le fait de les acculturer un maximum, de se dire Ok, je suis piquusé, je travaille chez Book Telecom. Ça, c'était quand même une grande fierté. Oui, le CEO peut être mauvais en tant que vendeur, Didier, oui. Mmh. <rire> Donc, ça, c'est la partie formation et euh, qui est une des clés euh, hyper importantes. Et puis, la deuxième, euh, c'est pour moi le pilotage. Et ça, pour le pilotage, c'est euh, plus de la moitié du job. Hein. Euh, c'est, euh, comment vous dire C'est un vrai métier, d'accord et donc, c'est comme tout métier, ça s'apprend. Donc, on ne naît pas avec, on sait piloter un partenaire. Euh, tout comme vous vous formez vos équipes au management d'équipe interne, il euh, ben, faut aller apprendre à piloter un prestataire. Parce que ça n'est pas la même chose de manager une équipe interne euh, que, que de piloter un prestataire externe. On a tendance à vouloir faire la même chose. La réponse est non, parce qu'il y a quand même une notion d'ingérence. Ça, ça, ce ne sont pas vos salariés. Ne l'oublions pas, même si on a envie que ce soit, ils disent « je travaille chez Call of Success <rire> ». Non <rire> Donc, euh, il faut que vous nommer une personne qui sera en charge du pilotage. Il faut qu'il y ait une tête qui soit le point d'entrée et le point de sortie pour votre partenaire. Il faut évidemment vous formiez cette personne, si vous aimez, vous, sauf si vous la recrutez, qui, qui, pour lequel c'est son expérience. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre des gens en interne parce que c'est en plus, il n'y a, a rien de plus génial que de monter en compétence sur un autre métier. Mais en tout cas, faut, prenez le temps de la former. Et puis, ayez la bonne posture vis-à-vis -vis de votre partenaire parce que il faut vraiment que ce soit un pendant de votre équipe interne. Donc, donnez-leur les mêmes moyens, donnez-leur les mêmes ressources, la même attention, le même temps, la même bienveillance, évidemment, tout en gardant toute l'exigence et la fermeté que vous pouvez avoir avec une équipe interne parce que s'ils ne font pas euh, leurs objectifs, bah, vous les sortez. Bah, c'est la même chose, que ce soit un partenaire ou un commercial interne, au bout d'un moment, quand il n'y a pas des objectifs, et bah, on change. Donc ça, c'est pareil. Euh, et... Samir, ils méritent vraiment les mêmes attentions et le même accompagnement. Et là, le gros avantage aussi de, de passer à, enfin, Typiquement, nous, quand on a, quand on, on a demandé à, à Célia de nous aider sur cette partie-là, c'est sur le, le prochain point qui est « suivre les résultats de façon quotidienne, hebdomadaire et mensuelle ». Sur, sur l'activité prospection à froid, l'activité d'appel sortant, on avait peu de métriques, vraiment. On avait peu de, de, de… Enfin, voilà, pour fixer des objectifs, il faut aussi avoir une idée de… Combien d'appels on peut passer par jour, combien de rendez-vous finalement euh, on, peut, on peut décrocher par jour, et tout tout tout cela, en fait on l on n'avait pas vraiment de notion. Alors oui, on peut regarder sur internet, on peut on peut trouver de l'information, mais euh, mais clairement un reporting personnalisé euh, euh, qui est quasiment donné clé en main, ça c'est vraiment ça a pas de prix et c'est vrai que c'est c'est un gain de temps qui est qui est vraiment conséquent. Si ça a un petit prix quand même Benoît. Oui ça. A, oui, ça a... <rire> Euh, voilà, écoutez, on a un petit peu dépassé, mais on n'est voilà, pas si mal dans le timing. Euh, Maud, ça va Oui, non, c'est parfait. Euh, du coup, justement, on a quelques minutes, 10 minutes, comme on avait convenu, pour répondre un petit peu à vos questions. Donc, je vais aller euh, premièrement dans l'onglet questions. Ne vous inquiétez pas, c'est comme il dans le chat, je vais y revenir. Euh, alors, on a plusieurs questions, notamment… Euh, alors, on a euh, Frédéric Gouron qui dit euh, « Comment faire pour externaliser la, pro la prospection quand on ne dispose pas de fichiers de prospects. Ah, bah justement, c'était le cas de, de celle-ci. Euh, ils n'avaient pas de fichiers. Aujourd'hui, alors on, on, pense, on pense call center, on pense à des, euh, des grosses plateformes de télémarketing euh, de la grande époque. Euh, je, je vois des choses là, sur, euh, sur ceux qui s'appellent à longueur de journée. Alors oui, il y, y en a encore, il y en a encore, des comme ça, sur du B2C, sur du B2B, ça n'existe pas. Mais sur du B2C, ça existe. Mais là. Euh, on, on voit se développer depuis quelques années des, des, des, des prestataires qui sont très, très pointus sur le B2B et qui font pas que faire du call, mais qui font aussi toute la chaîne. C'est-à-dire qu'ils vont en amont faire du marketing automation, ils vont faire du social selling, ils vont faire du prospecting avec LinkedIn et puis ils vont se construire leur propre portefeuille et aller, et aller cibler leur propre, leur propre fichier, en fait. Alors, évidemment, tout en respectant les consignes que vous leur donnez, Hein, sur la cible, sur le... ils ne vont pas choisir tout seul d'aller appeler un CEO alors que vous allez attaquer un, un directeur des services clients, évidemment. Mais c'est eux qui vont faire toute la chaîne. Donc oui, aujourd'hui, on peut externaliser du B2B même si on n'a pas de fichier. Exactement, ils ont, alors, le prestataire avec lequel on travaille a des abonnements Corporama, LinkedIn et un peu, un peu faire, enfin, nous fournit une liste, des listes de prospection qu'on valide par la suite. Et, euh, et ensuite, ils passent les appels. Super. On a Georges Grigliati euh, qui nous pose deux questions. La première, alors, dans le thème gestion, est-ce que vous pratiquez le crédit management externalisé C'est la première. Je te laisse répondre. Oui. Voilà. <rire> on et peut euh... trouver de tout. Il y a Toutes et... les spécialités existent. On peut, on peut, on peut tout externaliser aujourd'hui. Il suffit d'aller trouver le bon partenaire. Alors, euh, forcément, peut-être qu'il y, y a une niche qui n'existe pas, mais si elle n'existe pas… Et qui a des besoins, croyez-moi, ça va exister dans les, dans, les, dans les mois qui viennent. Et ensuite, il nous dit « Quid de la requalification des contrats commerciaux au contrat de travail Le consultant se trouve en état de subordination par rapport à l'entreprise ?» Alors, euh, tout est cadré, Georges. Euh, vous avez des contrats de prestation de services en amont, et ça, ça fait partie du setup. Nous, chez Call of Success, on accompagne nos, nos, nos clients sur toute la partie euh, euh, appel d'offres, choix du partenaire, setup. Et évidemment, lancement et pilotage, mais sur la partie setup, euh, c'est entre le moment où, où, où vous avez choisi votre partenaire et le moment où vous allez démarrer votre production, il y a plein de choses à, à regarder, euh, le, le profil des gens, les outils, euh, le, le, le budget, etc., etc. Et dans cette partie-là, il y a la partie contractuelle. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les prérequis et sur le cadrage. La partie contractuelle est évidemment un point important. Aujourd'hui, les contrats de prestation de services, sont tellement bien faits qu'il n'y a pas de notion de requalification de contrat. Enfin, C'est un contrat de prestation de service à part entière, avec euh, tous les boulons, que, tous les leviers que, que vous pourrez avoir là-dessus. Donc, il n'y a plus de ça. Il y, y a eu beaucoup de choses qui se qui sont passées il euh, y, a, y a quelques années. On pense à SFR, je crois. C'était SFR qui, avait, qui, a, qui, a dû, euh, qui a dû racheter certains sites parce que, justement, il y a eu des problèmes. De... Alors, je ne connais pas les codes, les codes juridiques précis, mais en tout cas, il y a eu des choses comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, si vous arrivez, si vous cadrez bien, en tout cas, votre truc, ça ne peut pas arriver. Voilà. On a Fabrice Laporte qui le dit, sur un marché B2B, techniquement pointu, entre guillemets, euh, comment l'externalisation intègre-t-elle le niveau technique des personnes qui prospectent C'est la formation. Voilà. La formation et l'accompagnement, enfin, vendre un CRM, ce n'est pas évident euh, en prospection sortante, euh, mais, euh, mais pourtant, on a, on, a, on a quand même généré... Euh, pas mal de rendez-vous depuis, euh, depuis qu'on l'a mis, euh, depuis qu'on a externalisé euh, cette partie-là. Euh, donc, c'est des uh, process, certes, qui sont, qui sont plus longs parce qu'on est sur de la prospection sortante, mais, euh, mais non, c est, c est, ça va vraiment dans, dans les formations, dans, euh, sur, sur cette partie prospection, c'est euh, vraiment la liste euh, des objections et euh, les réponses associées. C'est -ce vraiment -ce un document de cadrage qu'il faut faire dès le début euh, où on fournit euh, le maximum d'informations et derrière, c'est de l'accompagnement euh, ça peut être de la double écoute etc oui et puis, et puis aussi c'est la même question qu'on pourrait se poser en interne comment je fais pour recruter le bon commercial sur, ce, sur cette partie technique donc il y a deux options hein. soit je vais chercher le technicien et je lui apprends à vendre soit je vais chercher le super technicien le super commercial et je vais le payer très très cher euh, soit je vais chercher le bon commercial et je vais le former sur la partie pointue. c'est la même chose sur le partenaire pareil Super. On a Sylvain Lombardi Alain, qui dit « L'externalisation, ce sont ces fameux call centers qui nous appellent à longueur de la journée et sur lesquels on raccroche parfois, malgré notre éducation, tout simplement parce qu'on sent à, qu à l'argumentaire que c'est bas de gamme, que l'on veut forcer quelqu'un à écouter, sans l'écouter lui-même. » Alors, c'est lui que j'avais lu tout à l'heure, Maud, quand j'ai ouais. rebondi là-dessus. Oui, oui, ça existe, on ne va pas se mentir. Après, c'est toujours pareil, c'est est-ce est, est que c'est de la faute du call center ou est-ce que c'est la faute du client qui lui dit de faire ça enfin, À un moment donné, c'est vous les clients, c'est vous les donneurs d'ordre, c'est vous qui décidez de ce que vous allez vendre, de comment vous allez le vendre et de qui vous allez choisir. Euh, les, les, les, les, alors, je ne sais pas, moi je reçois beaucoup de choses sur la partie euh, euh, crédit d'impôt là pour euh, les, les, les toitures ou les je ne sais pas quoi. Là. Oui, oui, je reçois ça, mais est-ce que c'est la faute du call center qui produit ou est-ce que c'est la faute de celui qui lui a dit de faire comme ça ah, vous ah, c est, c est vous vous construisez votre propre expérience, vous construisez votre propre activité. C'est, euh, J'imagine, et croyez-moi, j'en je, enfin, ai vécu des choses comme ça, euh, s'ils font ça, c'est que même avec euh, tout l'image le, le, un peu pourrie qu'on en a, c'est que ça marche. Hein. On a Michel Sébin qui dit « Combien coûte, en gros, un commercial externe <rire> ?» En gros <rire> Ça dépend, ça dépend, dépend avec moi, en moi <rire> C'est très, très variable. Un commercial, déjà, c'est est-ce que c'est un commercial B2B Est-ce que c'est un commercial B2C Est-ce que tu est que tu vas les... Je dis tu, pardon. Est-ce que vous allez les externaliser avec un fichier de prospection Est-ce que vous voulez qu'ils fassent leur propre fichier de prospection Du coup, forcément, quelqu'un à qui vous allez demander de faire de marketing automation, du social selling, de construire un fichier, bah, ça va être évidemment plus cher que quelqu'un à qui vous allez juste demander de passer des appels parce que vous avez construit votre propre fichier. Donc, en synthèse, si je, si je reste sur la France, un commercial sur la France, je prends du B2B qui est, est peut-être ce qui nous concerne un petit peu plus. Euh, en fonction de vous avez ou pas fichier, ça va du simple au double. C'est-à-dire, c'est un minimum de 4 000 euros et ça peut aller jusqu'à 8 000. Alors ensuite, je reprends le chat où euh, donc je réponds. Alors il y a certaines questions où je vais les passer parce qu'on on, on y a répondu hein, sur la qualité, etc. Ça passe beaucoup par la formation. Vous l'aurez compris, euh, la connaissance produit euh, service, c'est la même chose. Euh, donc je regarde juste les dernières questions qui sont venues. Alors, euh, alors, Félix, vous travaillez avec des responsables technologie et commerciaux afin de mettre en place une vision, une stratégie et une mise en œuvre centrée sur le client qui accélère la croissance, produits et services. CMO, support client, développement et distribution d'applications. Alors, qu'est-ce que. Alors, excuse-moi, Moune, Oui, dire. là, non, ce <rire> n'est pas vraiment une question. Donc, euh, ah, il y a une seconde question. N'hésite pas, regarde dans le chat. Hmm. Euh, au point de vue de la gestion du contenu d'entreprise, transformez-vous la manière de créer et gérer vos contenus d'entreprise partagez-vous vos, partagez vos informations critiques au sein de votre organisation mmh. ben, bien sûr on va partager euh, nos faiblesses également parce que du coup c'est euh, là justement là dessus où on va on va alimenter avec justement une réponse aux objections. Quand on a des éléments de faiblesse, et comme tout produit, on a des forces, des faiblesses, eh bien, on va, on va, on va leur apporter aussi l'argumentaire derrière pour, pour répondre à, à ces objections. Donnez, donnez à l'externe toutes les choses que vous donnez à l'interne. Après, vous pouvez cadrer ça par le contrat, par des NDA, par des accords de confidentialité, mais de la même manière que vous le faites avec vos salariés internes. Vous allez leur faire signer des accords de gonf, vous allez leur faire signer tout un tas de choses. et eh bien, c'est la même chose. Ne, ne, ne vous dites pas, c'est en externe, je ne vais pas lui donner tout. Si vous si vous, vous dites ça, bah forcément, ils seront moins bons que ce que vous avez en interne. Ils n'ont pas les mêmes moyens, forcément, ils seront moins bons. Donc, donc tout ça c'est cadré. Je comprends la peur de dire, oh là là, ça sort de chez moi, c'est pas mes salariés. Euh, bon, après, je vais vous dire une chose, hein, moi j'ai vécu beaucoup de choses parce que j'ai piloté des grosses équipes en interne. Bon, c'était pas mieux que, que en termes de confidentialité, j'avais pas moins de risques euh, que ce que ça fuite à l'extérieur que, que si j'avais un prestataire. C'est à vous de le cadrer super. On voit que Sylvain nous répond à des questions, donc on est bon aussi sur ce sujet. Ben, écoutez, il est midi 15, on est dans les délais. Ce qu'on va faire, c'est que s'il reste des questions euh, non répondues dans le chat, ne vous inquiétez pas. Euh, je vais les transférer à Célia et à Benoît. Ils reviendront vers vous donc, pour vous apporter les réponses, donc euh, ne vous inquiétez pas. On fait ça euh, tout de suite après la présentation. En tout cas, merci pour votre présence. On espère que ça vous a plu. Un replay va vous être envoyé directement euh, après la présentation. Donc, pour ceux qui sont présents, bien évidemment, mais aussi ceux qui l'ont loupé. Donc, euh, voilà. Après, n'hésitez pas. Vous avez les mails de Célia et de Benoît qui s'affichent. Euh, et en tout cas, merci beaucoup. Merci à Célia et merci à Benoît. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Merci, merci à, tout, à tout le monde. Très bonne journée. Bonne, bonne journée, bon appétit.